Des fois, je me dis que... que. les plantes communiquent, qu'elles ressentent l'intention, qu'elles perçoivent le danger et se transmettent l'information, qu'elles ont chacune un rôle. Une fonction principale est que l'homme néglige bien trop l'intelligence végétale. Je crois en une énergie qui parcourt l'univers, qu'on appelle le chi, le prana, ou bien les ondes scalaires, et qui circulent partout, dans le vivant comme dans la pierre. Et dans celles les plus connectées, on percé le mystère. D'ailleurs, les pyramides en étaient certainement les capteurs, et des mayas jusqu'aux celtes, on en a dû les la grandeur. Le nombre d'or, pi, la vitesse de la lumière et le maître. Qu'ont-elles encore à nous transmettre à nous qui nous sentions déjà Si petits et si seuls Devant l'apparition magique D'un immense crop cirque Mais bon, Dieu merci Toutes ces théories ne tiennent pas debout Aucun goût, je suis fou Sans lui perles autour de mon cou Je suis fou Il y a l'amour, la source Ainsi qu'une autre force en nous Je suis fou Quand je dis que nous ne sommes Qu'une infime partie d'un grand tout Et si la pensée ne provenait pas de nos têtes Mais de quelque part, un peu plus loin Ce qu'on appelle l'âme peut-être Et si nos plus lointaines erreurs datées des Sumériens Ce que ne disent pas les tablettes Ni les historiens, je ne sais rien De tous les dieux et de tous les maîtres Dans les légendes d'antan Quelle est la part de métaphore dans l'Ancien Testament J'ignore tout De la physique quantique et des secrets d'Elohim Ou du pourquoi, de ses vestiges Et de ses crânes humanoïdes. Mais je sais que l'eau a une mémoire qu'elle peut nous guérir Chacun de nous a des pouvoirs Qu'il lui appartient d'acquérir Celui d'apprendre à élever Sa fréquence de vibration Chaque être humain ici-bas Est guérisseur à sa façon Et s'il y a de la vie ailleurs Qu'à la surface de la terre Qu'est-ce que j'y peux si Lucifer Signifie le porteur de lumière Une autre vision des choses Mais qui ne tient pas debout C'est certain Je suis fou Si je crois en une énergie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 Je lève les yeux au ciel contemple les détails, je voulais réciter des mantras, mais je compte plutôt les chemtrails, puisqu'on modifie le climat excluant toute logique on cherche à contrôler le peuple grâce aux nanotechnologies, heureusement dans un entre deux qui peut paraître flou, dans les moments les plus délicats, les ovnis veillent sur nous paraît même qu'ils nous escortent chaque fois que l'on transporte la bombe moi je ne suis qu'un humain, et parfois j'en ai honte, et peu importe où se trouve cette foutue vérité peu importe si la face cachée de la lune est réellement habitée, je sais bien qu'il existe des dimensions parallèles, qu'on ne sait rien de la théorie des cordes aux failles spatio-temporelles. Les trous noirs, l'homme augmenté, les cellules souches, les signaux qu'on tente d'envoyer à une lointaine planète rouge, non. Je prie pour que ce que je vous dis ne fasse pas sens pour vous. Laissez-moi croire que je suis fou. Si je crois en une énergie que l'on retrouve partout.